Un peu particulier pour euh, le sujet de la Xbox. Euh, globalement, le modèle est un petit peu trop fin. Donc, avec une buse de 0,4, ça ne s'imprime pas. Et avec une buse de 0,2, ça ne s'imprime pas. Donc, je vous ai fait un modèle euh, avec le dessus qui est un peu plus simple à imprimer pour une imprimante à dépôt de filament. Mais je vous laisse quand même le modèle haute définition. Peut-être que ça passe sur une imprimante résine. Donc ça, je vous laisserai euh, en juger. Je ne dispose pas d'imprimante résine. Donc je ne peux pas vous dire euh, de façon plus détaillée. Bon, cette fois-ci, euh, on est sur un modèle qui est tellement sombre que j'arrive pas à éclairer. Donc Voilà, on va éclairer. Donc on voit bien qu'il y a le logo. Voilà, allez A demain pour la vidéo suivante. Allez, ciao, ciao